Bonjour à tous les amis aujourd'hui aujourd on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur minecraft Aujourd'hui on se retrouve sur euh, un truc modé Mes modes, euh, survie modé voilà Mes modes, euh, me retire mes bras bon, bah, On va faire une survie sans bras Magique Là il y a un pikachu, <rire> ça commence bien déjà Il y a un pikachu là-bas, regardez, vous voyez il y a un pikachu là-bas <rire> <Oui>. Pokémon, il <rire> y a un mode Pokémon déjà Bon ça va les Pokémon, ils spawnent le jour, ils spawnent la journée. Ça c'est cool là. Hein. On a nos points de vie changés. What the fuck <rire> ah, j'étais des petits bras en fait. Ah des, des mains, pas des bras. Pas de mains Bras bras bras. Attends. -bra -bra -bra Excusez-moi pour ces coupures. Euh... Oh, voilà ma faute pour les coupures comme ça. C'est quoi cool, ce truc là-bas je, je vais aller voir. vois un truc gris bizarre, gris bizarre. Grave. Il y a plusieurs modes en fait. C'est ça qui est beau. FNF. Ah bah voilà, a joué. le jeu, d'avoir spoil le mode. Bon bah voilà. On a... oh non, on a un boss. On a un boss. On a un boss. Oh non, ça la mèche. <rire> J'adore ça la mèche. C'est quoi ce truc gris là-bas Je vais aller voir. Ouais, ouais, je chaque qu'il y a un truc qui spawn. C'est un aimant. Ah non, c'est... C'est un Pokémon volant. Ok. Il y a un boss quelque part, je sais pas où il est D'ailleurs les mobs on va les entendre chanter De de FNF surtout hum, Je vois pas, pas d'autres trucs D'autres personnages de d'autres mobs mode pardon Pokémon, Pokémon, Pokémon Bon ça c'est que Pokémon Ouais c'est des erreurs mais c'est pas vrai, ok. Ouais, y a des nouvelles épées, donc ça, avec. Ouais. Que je vois ça, c'est à cause d'un. Euh, Grâce, plutôt. Que je vois les points de comme ça. Quoi. Que ce soit. Ok, y'a un creeper. D'où il sort, je sais pas. D'avoir une grotte quelque part, parce que sinon, y a pas de creeper qui spawn comme ça. Hein. C'est pas possible. Vous avez déjà vu, toi. Ok. C'est des erreurs d'animation, c'est dommage. Bon, oh, t'es sérieux, là, je viens de tuer un creeper. Ah là, vous avez vu, on a vu les points de vue du creeper. Alors que dans normal, on voit pas les points de vue du creeper logiquement. Et le truc là-haut, je sais pas c'est qui. Son nom il est caché. Ah bah il est plus là. Il s'est barré. Ça doit être un boss. Il était tout le temps là, même si j'étais pas tout près de lui en fait. Et en fait, <rire> les pieds, n'importe quoi. Okay. Oh là. Mais pose la pioche. <rire> Le mec il s'est dit. ah oh non moi je veux garder ma pioche. Je veux, faire, je veux faire la terre je, je veux garder avec moi une pioche. <rire> n'importe quoi là. Oh là. Euh, là, je trouve plus rien. Bon après c'est pas. enlever de trouver des. Des euh, nouveaux mobs. Je sais pas quoi. Aussi des nouveaux objets euh, bon, C'est pas grave si là je n'en vois plus en fait Ok bon, là il y a plein de machins qui ont spawn en même temps Je ne lis pas pour vous spoil Mais Par euh, contre si vous le euh, Vous faites spoil, waouh, waouh wow, Ah, on voit un nouveau truc C'est pas le cochon C'est le cochon en fait. Ouais. C'est un troll ça des fois C'est... Je vais remonter un peu plus haut, vers là, là-bas. Ah, c'est là-bas où il y a des, des rues qui spawnent. Et je n'en vois pas. Pokémon, mine. Ah, dans, dans les mines. Pikachu. Yes. On s'approche d'un Pikachu, apparemment. Eh oui, on a un, juste... Non, c'est une abeille. Je crois à moins, ça contrôler Pikachu. Euh, contrôlé, n'importe quoi. Si je commence à confondre Pikachu avec une abeille ça va pas aller Oh il y a Min mine Ah c'est euh, Min n'importe quoi Ah c'est lui qu'on a vu tout à l'heure Voilà oh il fait pas comme ça Pikachu il est de dos ça va Pikachu Attends ça veut moment Pikachu What the fuck j'ai l'impression que c'est pas des, ouais, bon, c'est bizarre. J'ai pas l'impression que ce soit des, des modes, en fait. Euh, je pense que c'est juste des trucs de décor. J'ai vu what the fuck. Ok. Mouton. Ah, euh, truc de mouton ça. Donc je prends de la mou laine. Ah, non mais franchement je vais laisser un tube. La, la première journée je vais laisser la nuit. Quand même comme ça. Ah, ça se passe la nuit les autres mois ça reste le jour. Je vous dis en tu vas dire. Après, je continue de marcher, là, je vais les croiser. Peut-être, j'y bien. Peut-être. Ah, le truc vert là-haut, c'est mon point de vie. Donc euh, voilà. Yes. Par contre, je vois pas ma bouffe. en fait Ah, peut-être que j'ai pas besoin de manger en fait. Ça, ce serait cool ça. Parce que moi, je vois pas ma bouffe. C'est bizarre. Bon bref. <rire> on a des nouveaux mobs à voir, mais aussi des nouveaux objets. ils oui, ont rajouté plein de trucs. Surtout des mobs en fait. Euh... Pokémon. Ah je crois qu'il y a des Pokémon qui spawnent. Ah il va faire nuit. Ah oh, non. Ah oui si on y va faire nuit parce qu'on est à 8 minutes de vidéo. On voit des nouveaux trucs. Je vous assure, je vous assure, c'est pas que le mode Pokémon que j'ai ajouté, il y a aussi plein de modes que j'ai ajouté dans Minecraft, et c'est cool. Il y a beaucoup, beaucoup de messages, erreurs. Ça c'est normal, ne vous inquiétez pas. Ça a du mal à faire des animations correctement, en fait. Donc, je sors. Ça lag, non, c'est ça. Ah j'avais pris un, un mode texture bugué donc euh, je, je vais veux pas les prendre. Ah du coup euh ça c'est quoi ça et, euh, et ah c'est un Pokémon. En fait je vois ça c'est pas des Pokémon vivants en fait. Non pas des Pokémon vivants mais des Pokémon quand même. What? Non the... oh, ça va spawn là hein. Oh yes ça spawn. Je vois des trucs là-bas. C'est un zombie je crois non? Ah oui ah oui putain. C'est ouais. pas bien seul. Je vois des vieux zombies c'est pas normal ça je... Et voilà. C'est un peu plus simple, épée. quoi les What Attends, c'est quoi ce truc Ah, c'est là, j'ai mis le de l'arbre. Je vais peut-être manger. Ah. Quand j'ai plus de vie, je vais manger. Ah, regarde, gamme va pas C'est quoi cette traînée bleue, là C'est quoi ça Ok, c'est un monstre d'FNF. Ils, atta Ils attaquent pas, ça va. Ok le zombie, c'est moi. What the <gibberish> oh, Putain il m'a fait trop peur Attends j'ai dit ah euh, En fait je vois les points de vie hein mais.. Ah non mais c'est bon Non mais. il y a trop de zombies être... J'ai gère de Ah, bon. ah il d'attaque. Je vais me voir un truc. Je viens voir un autre custom. Non là ça lag, t'as pas le droit de faire ça. What, What? Ok. Non mais mais c'est quoi tous ces mobs Ah Surtout, c'est quoi tous ces zombies Oh non, je suis mort. Il y a plein de monstres partout. Oh, j'ai un de... Waouh, wow, ça lag quand je respawn. C'est terrible. Ah, c'est bon, ça lag plus. Ah, c'est un petit peu encore. Wow, wow, pop, pop. Ça crée plus une tombe. Il y a plein de zombies partout, il y a plein de nouveaux mobs aussi. C'est quoi ce truc là-bas Je vois un truc. On va sans ouvrir. Il m'attaque pas. Normalement, ça fait spawn aussi des boss. Ça, c'est un confond. En fait. J'aurais pas de ton J'ai veux dire que ça fait pas apparaître ses points de vie. Le truc en bas il te désire complètement. Sans en j'ai plus rien à m'inventer. Ok j'ai une flèche. J'allais m'arrêter pour une flèche. Hein. Ah non, ça pas. Je l'ai pas regardé, ça va. Euh non mais y a il Y a quoi Tout bruit derrière Y a là, derrière. Euh... Nanana, nanana. Yeah. Par contre euh, je pourrais pas retrouver mon stuff. Enfin, je sais pas où je suis mort Je suis mort dans la forêt Et Quelle forêt Il y en a plein J'ai vu de d'enblie C'est un bon exemple. Un enfin, plus ouais, ouais. Je fais perdre rien, du point de vue. Je vais hum. encore mourir. Ouais, je passe, ok. Ouais. Ah, mais vous êtes beaucoup trop là. Et c'est quoi tous les zombies, c'est le mode Ça, encore... Alors, on comprend. Ah, juste à moi je... Je oh, je le retrouverai jamais. Hein. C'est difficile, mais. C'est difficile de dire ça, mais. Ils sont mais ça mais... C'est normal, normal, mais il est bébé, quoi. Oh On a mis un squelette, il y a tout. Je vais encore mourir. Putain mais c'est pas amusant. Arrêtez de me tuer. On avait plein de Pokémon. Ouais, moi bon, je. J'ai l'impression qu'il y a des mobs qui spawnent pas naturellement, donc on va les faire soi nous-mêmes. Ah c'est dommage si ça se passe pas naturellement Parce que bah, J'ai toujours pas de bras hein. <rire> Non c'est moi de... qui fait ça Mauvaise bon, bon, bon. bon, idée De faire ça mais c'est pas grave Je le fais quand même J'ai un Pikachu ici Quoi ouais, tout près de moi un cochon, ok. Voilà. Un cochon me regardait bizarrement. Il y a un creeper qui me dit... Mais what J'ai l'impression que les mobs passifs spawnent encore. Putain, que... What Bah voilà, il y a lui. il C'est... Mademoiselle <rire> C'est Girlfriend What? Ok, t'as pas le de les frapper hein? Girlfriend rapper, euh, Girlfriend rapper, ok d'accord <rire> Ok m'a <rire> okay, bah tué Girlfriend elle est violente. Pourquoi on demande de, de de la protéger sérieux Elle a fait spawn des flèches, c'est bon. Merci, Golfan, t'es sympa. En même temps, c'est moi qui l'ai frappé en premier. Je vois bien. Mais bon, quand même, c'est pas une raison on voyait 10 flèches en même temps. En vrai, c'est pas une survie là, c'est du promenade simulator. Promenade hein. simulator. C'est après, on peu... fait enfin, le jour. Il y a des zombies partout. Alors, je Il y a zombie, il y en a partout. C'est. doit être le mode qui fait ça, je pense. Un des modes je sais pas lequel. Ah, c'est toi que je trouve. Normalement, ça fait spawn des bosses. Je n'en vois pas pour l'instant. Oh putain, je vais jouer à ce mode FNF Des fois j'ai l'impression d'entendre des voix Des personnages Parce qu'ils chantent en fait les D'FNF Mais non mais what C'est quoi tout ça Faut de ma gueule c'est pas possible qu'il y ait autant de zones. De genre. Robot. Okay, FNF robot. Okay. What? Je vois... vois. What? C'est quoi ça? Wesh. Ouais, mais non. What? Ok, d'accord, je confirme, il y a bien des boss. Je confirme, ouais, il y a plein de boss. Plus tard faudra bien les boss. Euh les boss. Les balles. Oh mais lui, il me suis jusqu'à la mort, c'est ça. Mais laisse-moi tranquille, toi, le zombie. Ah, mais me avec ta vitesse. T'arriveras pas à m'attraper. On non, mais t'es sérieux toi, un creeper un squelette. C'est pas tout ça, là. il y a des man Non mais c'est pas, pas normal qu'il y a pas de ça. C'est pas normal ça. Ça Non mais j'ai toujours pas de bras en fait. Je sais ce que ça fait être un creepster. C'est ça qui explose en fait. Ouais. Euh, non par contre, euh, explose. Ouais bah. <rire> explose bah oui là, là il vient exploser hein. bon il y a bien des boss qui spawn la nuit c'est beau même les moutons ouais lui il vient de spawn les moutons c'est pas où il est là le robot mais... c'est un robot apparemment un robot géant peut-être encore là bas <rire> j'ai une fleur ok <rire> pourquoi j'ai une fleur ah, non non est plus là Oh, attendu. Donc, il y a bien des boss custom. Ah, donc, plus tard, on fera une survie euh, modée. C'est le mode qui rend le jeu dur. T'as vu ça Un zombie avec une armure en fer. Ça n'existe pas dans le jeu de base, ça n'existe point dans le jeu de base, je disais mais non ça n'existe pas. Ok je vais mourir. J'avais fait une terrible chute, au but de putain je pas de faire ça. Donc ouais on va s'arrêter là, pour toutes les morts sur Minecraft, survie modée c'est un peu n'importe quoi. Donc voilà, on va s'arrêter là. Merci à tous d'avoir regardé cette euh, vidéo sur Minecraft modé. Donc à très bientôt pour la prochaine quartier. Voilà, ciao.